Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien, à deux jours, à 48 heures, à moins de 48 heures de la sortie de cette V1, puisque vous allez voir tout à l'heure, je vais vous dire à quelle heure c'est censé sortir, et bah du coup voilà, c'est le matin, donc on est à moins de 48 heures, donc voilà, on commence à être chaud, on commence à être hypé, et ça fait plaisir dans cette vidéo, bah, tu vas voir que j'ai plein d'infos à te donner sur justement cette sortie, hein. comme je te l'ai dit, l'heure, le poids de la mise à jour, euh, config PC, le contenu, bref, plein de choses qui vont t'intéresser, donc voilà, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Bref, je te fais pas perdre plus de temps, on est parti dans le vif du sujet. La première chose qui va t'intéresser, c'est savoir qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans cette mise à jour et qu'est-ce que cette mise à jour de jeudi Il y en a qui sont perdus, il y en a qui me demandent. C'est un nouveau jeu C'est une mise à jour C'est une update Qu'est-ce que c'est Alors, c'est une mise à jour de eFootball présent depuis le mois de septembre, complètement claqué mais du coup qui va donner un nouveau jeu avec un nouveau gameplay donc voilà si t'as pas du tout aimé comme moi ce qui s'est passé avant bah t'inquiète pas ça n'aura pas grand chose à voir et tu vas peut-être kiffer en tout cas j'espère ce qui va sortir jeudi j'espère aussi pour moi donc voilà c'est un nouveau jeu on va dire donc nouveau jeu euh, nouvelle sortie donc bien sûr un gros live événement pour découvrir tout ça ensemble donc on se retrouvera dès jeudi 10 h puisque oui la mise à jour est censée sortir et finir à 10 h heure française jeudi donc moi je serai en live dès 10 h donc voilà, maintenant tu sais à quelle heure ça va sortir La mise à jour va peser entre 10 et 30 gigaoctets Donc suivant euh, les euh, consoles et PC etc Donc euh, je sais pas, euh, je n'ai pas les détails Mais c'est entre 10 et 30 Donc fais de la place euh, sur ta console ou ton PC Parce que voilà, ça pèse un petit peu euh, de poids je vais également vous dire bah, ce qu'on va retrouver comme contenu jeudi. Donc, il y aura plusieurs choses. Bien sûr, il y aura le mode Dream Team. Donc, c'est le mode My Club Remasterisé. Donc, c'est le mode principal hein, du football. C'est euh, un mode, euh, si tu ne connais pas, un mode online où tu vas euh, devoir, avec des cartes, euh, créer ton équipe de rêve. Donc, Normalement, il y aura également dedans du contenu offline. Si tu n'aimes que le offline, bah, tu auras au moins un petit peu de contenu. Il y aura également un mode exhibition. Donc, un mode exhibition pour jouer contre l'ordinateur ou contre tes potes en local. Bon, là, c'est pas ouf. C'est à dire que tu auras que les 9 équipes sous licence avec quelques stades et des matchs de 5 minutes. Donc, ça, c'est plutôt pas cool. Normalement, dans le mode Dream Team, on n'aura pas que des matchs de 5 minutes. Je dis normalement parce qu'il n'y a pas d'info officielle. Et il y aura également un troisième truc, il y aura également un mode entraînement. Voilà, ça, tu le savais pas, je te le dis. Il y aura également un petit mode entraînement, ce qui est plutôt sympa, plutôt cool. D'ailleurs, tiens, petite info en plus, là, euh, dont je viens de penser, c'est que si toi, tu as aimé euh, bah, euh, les touches de la version euh, 0.9.1, euh, R1, par exemple, pour les fins de frappe, etc., tu auras possibilité de garder ces anciennes touches. Voilà, ça, c'est juste la petite info, le petit cuisine plus... De Lulu. Petite également info, il euh, y aura une mise à jour D1, il y aura une match D1 qui fera qu'il y aura quelques euh, changements par rapport à ce que les gens ont testé euh, à Londres euh, ou à Lima au Pérou ou au Japon. Donc tout ce que vous avez vu comme capture, dont la capture que je vous ai montrée du match de Tao sur ma chaîne, il bah, y aura des petits ajustements par rapport à ça. En parlant d'ajustement, on a appris que Konami avait travaillé sur les faces, sur les expressions, avec euh, une mise à jour juste pour ça et du coup, normalement, on devrait retrouver euh, beaucoup moins d'expressions bizarres, vous savez, quand ils ouvrent la bouche en grand, quand ils font des têtes un petit peu cheloues, donc normalement, ils ont travaillé là-dessus, ça va être corrigé. Donc. C'est plutôt bien. Petit truc, tiens, juste pour les joueurs PC, je vous affiche euh, là euh, un petit screen où on voit euh, les configs PC. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a euh, une config PC Steam et une config PC euh, pour un, un autre endroit. Donc, je ne sais pas laquelle euh, va être la bonne, mais beaucoup, ça vous donne quand même un petit aperçu de la config qu'il va vous falloir. Entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas environ, à peu près, dans ces trucs-là. Tu vois, c'est très flou, mais bon, c'est comme ça. Je te le donne, c'est cadeau, tu vois. Par contre, un truc qui ne sera pas présent dans ce mode Dream Team... va falloir s'habituer à l'appeler Dream Team. Moi, ça y est, je suis habitué. Je préfère le mode Dream Team que mode My Club. Donc, euh, voilà. Donc, le mode Dream Team. Il va y avoir deux trucs qui ne seront pas présents et qui va très certainement en faire râler plus d'un. C'est que il n'y aura pas le Game Pass tout de suite et il n'y aura pas d'objectif. Donc, voilà. Ça, ça va venir après. Alors, euh, c'est bien et pas bien. Alors là, vous allez dire, mais pourquoi tu dis que c'est bien Bah, c'est un free-to-play, les gars. Free-to-play avec des saisons de deux mois. Tous les deux mois, ils doivent nous donner du contenu supplémentaire. Donc, euh, je me dis que voilà, là, pendant deux mois, on va jouer au jeu. On va peut-être s'habituer aux commandes, commencer à kiffer le gameplay, j'espère, etc. Dans deux mois, ils nous rajoutent le Game Pass. Donc, Game Pass, je vous rappelle, hein, avec un, un Game Pass gratuit et un Game Pass payant, où tu payeras... Toutes les saisons pour débloquer des trucs au fur et à mesure que tu joues. J'en avais parlé dans d'autres vidéos. Plutôt pas mal. Et les, les objectifs Alors, les objectifs, ils étaient tellement pourris, les objectifs, que franchement, moi, ils vont pas me manquer. Tu vois, marquer 3 buts, marquer 2 buts, c'était claqué au sol. Donc, je préfère qu'ils les enlèvent, qu'ils prennent le temps de les retravailler et qu'ils nous donnent des objectifs euh, agréables, sympas, cohérents, à, à, à, attractifs, tu vois. Euh, plutôt que leur espèce de truc claqué qui était fait par le stagiaire de troisième de Konami. Donc, voilà. Mais au moins, vous avez l'info, il n'y aura pas ça jeudi à la sortie. Il y a un certain temps, je vous avais fait une vidéo sur les bonus vétérans. Puisque les bonus vétérans, euh, ça marche si tu as joué à PES 2021. Donc, tu vas avoir euh, des, des tirages gratuits. Alors, si tu veux avoir toutes les explications, je t'invite à aller voir la vidéo. Le lien, je le mettrai euh, par là ou par là ou alors j'oublierai de le mettre. C'est pas grave, tu iras chercher sur ma chaîne YouTube. Mais je vais quand même te rappeler les joueurs qu'on va pouvoir débloquer Day One avec ces bonus vétérans. Alors... Gardien, il y aura Oliver Kahn. En défenseur, il y aura Beckenbauer, Carlos Campbell, Puyol. En milieu, il y aura Beckham, Vieira, Nakata. Et en attaque, il y aura Romario, Forlan et Inzaghi. Donc tu vois que là-dedans, il y a quand même de très gros joueurs. Hein. Un Oliver Kahn, c'est un gardien que tu vas pouvoir garder euh, une grande partie de la saison, voire toute la saison. Un Vieira, un Beckenbauer, voilà. Il y a des très gros joueurs. Ce sera toi et ta chance. Et du coup, on découvrira ça euh, bah, jeudi, dès la sortie et puis... Euh, voilà, N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu et si vous en êtes content. Donc comme je vous l'ai dit, la mise à jour sera euh, effective dès 10 heures pour le mode online. Normalement, pendant la mise à jour, on pourra euh, jouer offline. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Mais donc dès 10 heures, on se retrouvera ici en live sur cette chaîne YouTube pour découvrir ce nouveau jeu. Ensemble et espérons euh, commencer une aventure, euh, recommencer une aventure ensemble avec des vidéos et des lives sur un jeu qui nous fait kiffer. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et du coup à jeudi 10h. Ciao les gars